Salut tout le monde, je m'appelle Jeffred et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la réalisation d'un petit personnage 4 Dans cette vidéo, nous allons apprendre à modéliser proprement et rapidement à l'aide du modifieur mirror et du modifieur subdivision de surface Dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser ce type de topologie qui est tout simplement idéal si on veut faire de l'animation ou alors si on veut éditer nos objets par la suite J'ai décidé de rajouter quelques parties supplémentaires, comme euh, comment importer une image HDRI dans Blender et également comment placer ses lumières et comment faire un rendu de sa scène 3D Ceci dit, on va commencer avec le tutoriel Pour cette vidéo, j'utilise la version 3.4.0 de Blender et ceci dit, nous allons commencer avec euh, la modélisation de la tête de notre petit personnage tout mignon. On va commencer par ajouter le modifier subdivision de surface dessus pour le rendre un tout petit peu sphérique. Pour cela, on va tout d'abord aller dans les modifiers aussi. On va aller dans Add modifier et on va rechercher le modifier subdivision de surface. On clique dessus et on va mettre le Level Viewport à 2 pour avoir beaucoup plus de résolution. Une fois cela fait, on va appliquer le modifier subdivision de surface comme ceci. Et on va aller en Edit Mode. Pour aller en Edit Mode, on part ici edit mode et on va supprimer cette face ou alors cette vertice de nos recubes pour cela on va tout d'abord aller en mode wireframe avec la touche z et ensuite on va euh, commencer par faire un clic euh, droit ici en haut pour sélectionner vertice et ensuite on va faire un box select avec la touche b pour supprimer les vertices qui se trouve ici en haut du coup là on fait un box select on appuie sur la touche x ensuite delete vertice comme ceci on part sur la vue de profil on refait la même opération on sélectionne ce vertice on fait b pour le box select on fait un X, delete, vertice. Ok, on a ça. Euh, on se rend compte en fait qu'ici en haut, euh, ce n'est pas tout à fait lisse. Vous voyez que là, on descend et puis on remonte. Et nous, on voudrait le rendre plat. Et donc, pour faire ça, on va faire un S pour le scale. Ensuite, Z pour scaler sur l'axe de Z. Ensuite, de 0 pour aplatir. Tout simplement et ensuite on valide avec la touche ancrée du clavier on repart sur la vue de face et on va un tout petit peu scaler la zone qui se trouve ici en haut sur l'axe des X donc pour faire ça on va faire un S et ensuite un X un petit scale comme ceci et c'est tout une fois qu'on a fait ça on va retourner en objet mode et on va de nouveau ajouter le modifier subdivision de surface à notre objet mais avant d'ajouter le modifier subdivision de surface à notre objet on va le symétriser à l'aide du modifier mirror et pour le symétriser euh, on va retourner en edit mode pour supprimer la partie qui sera la partie miroir et donc on fait comme précédemment on sélectionne un vertice du côté gauche cette fois ci on fait un box select avec la touche b et ensuite on fait un x et delete vertice on retourne en objet mode et ensuite on revient en solide avec la touche z alors déjà je m'excuse de ne pas avoir présenté cette Touche avant Z, c'est pour aller en wireframe pour qu'on puisse voir avec les faces. Et donc là, Z de nouveau on revient à Solid Z wireframe. Vous l'aurez compris, ça permet de voir avec les faces. Et donc de nouveau en objet mode, on va ajouter le modifier Mirror pour créer de la symétrie. Du coup, on prend dans Add Modifier ici, on part sur Mirror. Super. Notre objet est simicrisé. Et ensuite, on va ajouter le modifieur subdivision de surface, ici. Là, on va mettre le level viewport à 2, pour que ça soit un tout petit peu plus lisse. Mais pour le début, on peut laisser à 1, ça ne dérange pas. Donc, ensuite, on va faire un W, un Shit smooth, pour lisser le ok déjà pour un début on a cet objet qui est déjà pas mal on va continuer dans cette même lancée on va ajouter le modifier solidify pour ajouter de l'épaisseur à notre objet et donc là pour le moment l'épaisseur n'est pas super importante et donc on va corriger cela en modifiant un paramètre du modifier solidify qui est la finesse du coup ici avec un shift maintenu et un glissement de la souris on va pouvoir augmenter euh, l'épaisseur de notre objet avec beaucoup plus de précision comme ceci le modifier solidify en fait, lorsqu'il arrive, il se place en dessous du modifier qui était avant lui, ce qui est normal. Et donc, nous on va le placer au-dessus du modifier subdivision de surface pour que la subdivision de surface puisse agir sur notre modifier solidify. Donc, pour déplacer, on sélectionne ici et on glisse vers le haut, comme ceci. Et donc, là, du coup, vous voyez que euh, au niveau des bordures, c'est beaucoup plus arrondi. On va euh, chercher à présent à rendre cela beaucoup plus précis au niveau des bordures ici. Et donc, pour mieux euh, montrer ce que je veux dire, on va euh, appliquer le modifier Solidify. Sauf que si on applique le modifier Solidify, avant le modifier Mirror, il va se passer une dinguerie. Et je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, je vais tout d'abord vous montrer à quoi ça va ressembler si on fait ça. Donc, du coup, je viens ici, j'applique mon modifier Solidify, comme ceci. Ça me fait ça. Et ce qui n'est pas tout à fait ce que nous, on voulait. Et donc, nous, on va se sacrifier. On va tout d'abord appliquer le modifier Mirror ici. Ensuite, on va appliquer le modifier Solidify qu'on voulait appliquer depuis. Du coup, on clique sur Apply. Maintenant, si on retourne en Edit Mode, on va pouvoir ajouter des Edge Loop de maintien au niveau des bordures ici. Du coup, là, on va faire un CTRL R, comme ça, on glisse. Un second CTRL R, comme ça, et on glisse. Ok, super. Donc là, pour le moment, on a ça. C'est déjà pas mal pour la tête de notre personnage. Et donc, vous voyez que là, au niveau des bordures, c'est un peu cassé, cassé. On peut mettre le level viewport de notre subdivision de surface à 2. Comme ceci. Ok, on a ça. Donc, maintenant, on va réaliser la face de notre petit personnage. Et donc, pour faire la face, on va utiliser la peau du personnage et donc on sélectionne la peau en question on fait un shift d pour pouvoir la dupliquer on va faire un s pour scaler comme ceci et on fait un slash pour placer cette partie au premier plan vous voyez que slash euh, on ne voit plus sa peau ici et puis slash on le voit lui et pas l'autre et donc Là on a ça et on aimerait faire la face et donc pour faire la face nous on va chercher à créer de, euh, des faces ici en fait au dessus et des faces là devant pour recourir en fait et on va chercher à faire cela proprement comme des pros on va dire si. et donc on va tout d'abord aller en Edit Mode pour pouvoir éditer ce mesh. Vue de face. Et ici, on va faire un Alt Clic droit. En faisant un Alt Clic droit, ça va sélectionner la boucle de vertice ici. Pour mieux voir cette boucle de vertice, on va venir ici et on va cocher cette option. Et donc là, vous voyez mieux cette boucle de vertice. Et maintenant, dans Blender, il y a un raccourci clavier qui permet de faire. Une petite découpe à partir des ailes qui ont été sélectionnés et donc cette découpe c'est un peu comme si on prenait un ciseau et puis on coupait comme ça les bordures et ce raccourci clavier c'est v donc vous allez appuyer sur la touche v ça va couper comme ceci comme un ciseau et ensuite vous allez sélectionner un vertice qui se trouve là comme je l'ai fait et ensuite, vous allez faire un L qui va permettre de sélectionner tous les vertices qui sont sur un euh, maillage. Et ensuite, on va faire un X et ensuite un Delete Vertice. Comme ça. Déjà, là, on supprime une face qui était tout à fait inutile pour notre euh, objet. Et donc, maintenant, on va chercher à recréer de la topologie ici en haut. Comme c'est vide actuellement. Pour faire ça, il est euh, préférable pour nous de travailler avec de la symétrie Pour ne pas travailler deux fois. Parce que si on commence à travailler actuellement, on va devoir créer la topologie de ce côté et de ce côté à la fois. Et ça va prendre du temps. Donc pour travailler deux fois plus vite, on va utiliser le modifieur Mirror de nouveau. Et comment le faire on va le faire comme précédemment, c'est-à-dire qu'on repart sur la vue de face, wireframe avec Z, Edit Mode, déjà on était en Edit Mode, c'est cool. On va faire un box Select, on supprime, on sélectionne d'abord les vertices du côté gauche, de mon côté gauche, on fait un X, Delete Vertices. On repart en vue solide, en Objet Mode avec Tab, et ensuite, on part dans les modifieurs. modifier mirror. Comme ceci. Le modifier mirror, lorsqu'il lorsqu arrive, on se rend compte que... Euh, là, on a un tout petit souci. Un tout petit décalage. C'est dû au fait que le modifieur mirror a été placé en dessous du modifier subdivision de surface. Et là, Blender, il n'aime pas ça. Et donc... Euh, on va faire ce que Blender aime. On va placer le modifier Mirror au-dessus du modifier Subdivision de surface. Et là, on a ça. Et c'est ce qu'on voulait. Et donc maintenant, on va retourner en Edit Mode pour pouvoir recravailler la topologie de cette partie. On part sur la vue de dessus avec 7. Et on va euh, commencer à travailler. On va sélectionner ces deux vertices. Avec un shift maintenu toujours sur la vue de, de, de, de dessus avec 7 et on va extruder donc là nous on va faire un g jusqu'ici on va encore extruder et on va chercher à fusionner ces vertices au niveau de l'axe des z qui est l'axe de symétrie donc là nous lorsqu'on les approche il ne se colle pas tout simplement parce qu'on n'a pas configuré le modifieur mirror de telle sorte que lorsque deux vertices se rencontrent au niveau de l'axe de symétrie, ils fusionnent. Donc on va corriger cela ensemble. On va aller dans le modifieur mirror et on va cocher le clipping pour dire au vertice que si vous arrivez au niveau de l'axe de symétrie, vous fusionnez. Si vous vous rencontrez. Donc là, j'utilise euh, l'option de déplacement. Et ici, je vais déplacer sur là des X. Deux fois, ça flippe un peu. Et <rire> deux fois, ça fonctionne très bien. Donc là, ça fonctionne. On va continuer avec les autres. Déjà, si on sélectionne ce vertice, ce vertice, ce vertice et ce vertice avec shift de maintenu, on se rend compte que là, on a quatre faces qui formera un quad si on fait un F pour refermer la face. Donc, on fait un F, la touche F de vos clavier pour refermer la face. Et là, on fait la même opération. Déjà là, ça me fait quatre vêtises. Grâce à Car revertis on peut former une face. Donc, je fais F pour former ma face en question. On vient de recouvrir euh, le dessus ici. Maintenant, on va recouvrir la vue de face. Et quoi de mieux que de se placer sur la vue de face avec le raccourci 1 du pavé numérique oui. Et donc là, si vous remarquez en fait, là on ne voit pas bien les vertices qui sont ici. Donc le mieux c'est tout d'abord de commencer par euh, fermer, du moins euh, relier les faces qui sont ici. Donc là, on part sur cette face et on est rude. Comme ceci. On se déplace un peu pour mieux voir et on déplace nos deux vertices pour qu'ils puissent correspondre à celui-ci. Donc, on est extrude encore avec E et on déplace comme ça. Je ne sais pas si j'ai oublié de le dire, mais pour extruder, c'est avec la touche E du clavier. Donc E pour extrude. Et arrivé au niveau de l'axe de symétrie nos vertices fusionnent super et donc là on a ce vertice et on a ce vertice ils peuvent fusionner grâce à une option spécifique dans Blender qui est le Add Center donc là on va tout d'abord faire un Alt clic droit ici pour sélectionner ces deux vertices on les déplace sur l'axe des X comme ça on sélectionne celui-ci, celui-ci avec Shift maintenu, on fait un M at center. On fait de même ici, Shift maintenu, on sélectionne les deux, on fait un M at center. Cool. Je repars sur ma vue de face et je complète ma topologie. Donc, je sélectionne ces deux vertices, je fais un E Z pour extruder des sur l'axe de Z. Je déplace celui-ci un peu euh, du côté droit, de mon côté droit. Je fais un E, Z. Avec Shift maintenu, je fusionne ces deux vertices. Je fais de, de l'autre côté, je fais M, at Center. Et du, de ce côté, je fais un Shift maintenu. Je fais un M pour refermer la face parce que c'est quatre vertices. Je referme ma face. Et là, il me reste exactement quatre vertices. Donc, je fais un F pour refermer la face. Après, les avoir sélectionnés avec un Shift maintenu. OK. Là, on a ça. Je pars sur ma vue de profil. Et je vais essayer d'aplatir le dessus et la face ici devant. Donc, vue de profil avec croix. Um, Wireframe avec Z et je fais un C pour la sélection Je sélectionne mes vertices ici en haut Comme ça, je fais un S, Z, 2, 0 Ça m'aplatit un peu la face du dessus Je fais des mêmes ici devant Là devant je peux utiliser le Box Select avec le raccourci B Comme ça je fais un S, Y, 2, 0, pour pouvoir aplatir la face sur l'axe des Y. Je repars sur ma vue de face et j'ai fait un slash pour faire revenir le skin de mon personnage. Alors maintenant, on va passer aux yeux de notre personnage mais avant je voulais tout d'abord corriger un tout petit truc au niveau de l'épaisseur de sa peau ici donc vous voyez que pour le moment on n'a pas le modifier solidify dessus en fait si on avait le modifier solidify dessus on aurait pu facilement augmenter son épaisseur mais là on l'a supprimé et donc là pour le coup, pour pouvoir augmenter son épaisseur de nouveau, on va devoir retourner en edit mode avec tab. On va sélectionner ici pour pouvoir euh, voir facilement les vertices. Et on va chercher à sélectionner les faces qui se trouvent ici. Donc on va commencer par sélectionner vertice ici on part sur la vue de face et on va faire un contrôle plus plusieurs fois comme ceci ok du coup là lorsqu'on a ça on va aller en mode de sélection de face avec un contrôle tab comme ça avec un shift maintenu on va ajouter des faces à notre sélection du coup j'ajoute cette face cette face cette face celle-ci également Je sélectionne comme ça. Si je commets une erreur, je fais un CTRL Z et j'ajoute les autres faces à ma sélection. Une fois que c'est terminé, je repars sur ma vue de face et je fais un S comme ça. Je remonte un tout petit peu l'épaisseur du skin euh, de mon perso. Et une fois que c'est bon. Je pars sur la vue de profil je pars en wireframe. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est euh, aplatir ici, comme j'ai fait tout à l'heure. To business. Du coup, là maintenant, on a une épaisseur qui a été augmentée. C'est vrai que la méthode est un tout petit peu plus longue, mais c'est ce qu'il faut faire lorsque on ne travaille pas avec les modifier sur l'entièreté de nos objets. Donc, je fais de nouveau slash pour faire revenir euh, la face de mon perso, et là, on va scaler comme ça. Ok, parfait. Maintenant, on va commencer avec les yeux. Pour faire les yeux, on va faire un Shift A. On part dans les mèches. Et dans les mèches, on va importer nos cycle. Du coup, je fais euh, un clic, tout court. Et j'ai fait un Slash. Du coup, nos cycle est là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller en edit mode faire un ctrl tab pour aller en mode de sélection de vertices je pars sur une face je fais un rx de 90 degrés une fois que c'est fait je vais faire une extrusion avec E pour extruder et je fais un S je scale je recommence la même opération jusqu'à arriver au centre de mon cercle je scale encore encore encore comme ceci et donc pour le moment je ne vais pas chercher à les fusionner au niveau du centre ici je suis pas sûr que je vais le faire je vais pas le faire donc une fois que l'on a fait ça euh, on va à présent mettre une petite touche de design sur l'œil de notre perso et pour ce faire on va sélectionner ces deux faces ici et on va faire un X delete face ok déjà là on a ça et on va chercher à faire un petit bout pointu ici donc là je déplace ce monsieur là je déplace celui ci là et je déplace celui ci ici Donc ici je déplace encore là, je déplace encore ici je déplace et là on a ça ok une fois que l'on euh, fait cela on fait slash pour faire revenir les autres éléments de notre scène on part sur la vue du de dessus avec un et on scale comme ça on part en edit mode on sélectionne le tout on en appuyant deux fois sur la touche A et on déplace comme ceci et on déplace comme ceci on va euh, scaler comme ça et on fait un G pour déplacer ok on va ajouter le modifier solidify sur notre objet pour pouvoir augmenter son épaisseur pardon add modifier solidify et on va augmenter la finesse Pour euh, ne plus voir les, petits, les petites cassures ici, on va faire un W et ensuite un Sheet Smooth. Et on va ajouter le modifier Bevel pour pouvoir améliorer les contours ici. Donc on part dans Add Modifier, Modifier Bevel, on va euh, diminuer... Oui, on va diminuer l'amount ici pour pouvoir avoir des bordures plus petites et plus précises. Du coup, avec le Shift maintenu, on diminue un peu comme ça. Et on va également profiter pour résoudre la coloration un peu bizarre qui se retrouve ici. Et donc pour faire ça, on va aller dans cette option ici, c'est l'objet de table et on va s'intéresser au normal et là on va cocher smooth qui okay, là maintenant c'est bon je pars de nouveau en edit mode je sélectionne le tout avec deux fois sur la touche a et je scale comme ça là on a l'œil du côté euh, du côté droit du moins ici de mon côté droit et là on va ajouter le modifier mirror pour créer du côté gauche je pardon add modifier ensuite modifier mirror comme ceci une fois que c'est fait le modifier mirror on va l'ajouter parce que on verra que cette partie se retrouve de l'autre partie ici donc là j'applique mon modifier mirror après l'avoir placé au dessus des autres je pars en Agent Mode euh, Pour pouvoir voir les vertices euh, de nos œil ici On peut tout simplement venir au niveau du solidify et cocher ça okay. Donc là je suis en Agent Mode sur les yeux de notre perso On va sélectionner un vertice comme ça On va faire un L et on va roter avec euh, le aussi R Du coup je vais faire un R Jusqu'à ce niveau-ci Ok, là on a ça C'est plutôt nice On va continuer Donc euh, Ce que je vous propose C'est de diminuer un tout petit peu La taille des yeux De notre perso Ok, donc là on a ça, et on va continuer dans la même lancée. Maintenant on va faire les petites tâches sur notre perso ici. Et donc pour faire cette petite tâche, on va utiliser euh, un cylindre. Pour ça, on part dans les mèches avec un Shift A. Dans les mèches, on part sélectionner le cylindre. Une fois qu'il est là, on va euh, le configurer. Donc, ici, on va mettre 16. Et, et c'est tout. Vous voyez que le configurer, c'est plutôt simple. On part en edit mode avec tab. Et on va scaler comme ça. On va déplacer ce monsieur sur l'axe des Y. Et on va ch chercher à améliorer le endgone qui se trouve ici en haut, donc on va faire CTRL TAB pour aller en mode de sélection de face et on va faire un INSET, c'est à dire qu'on va extruder et glisser sur la surface en question donc je fais un I pour le INSET, j'extrude et je glisse, c'est en quelque sorte ça je recommence, un I pour INSET, j'extrude et je glisse J'instruite et je glisse. On fait ça tout simplement parce qu'après on va ajouter le modifier subdivision de surface dessus. Et si là on avait le endgone qui était ici avant, ça n'allait pas être super top. Donc c'est mieux de faire ça. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, je vous propose tout d'abord d'ajouter des edges de maintien avant d'ajouter le modifier subdivision. Et vous montrer à quoi ça va ressembler ici en bas. Donc, j'ajoute une edge loop de maintien ici. J'ajoute une autre au milieu. Et j'ajoute une autre ici en bas. J'ajoute également une autre ici. Et une autre ici. Donc là, notre cube a plutôt une belle gueule. Et donc, on va aller dans les modifiers et ajouter le modifieur subdivision de surface ici. Vous voyez que ici en haut, ça a plutôt bien s'utilisé. Mais si on part ici en bas, on voit des trucs bizarres. Vous voyez que là, on voit une sorte de triangle. Et raison pour laquelle il est super important de faire un inset. Donc, je pars en mode de sélection de face avec un contrôle tab, je veux dire. Et on va faire notre inset. Donc, du coup, on fait un i, comme ça. On va faire un i i un i ok nice du coup euh, une fois que l'on fait cela on va maintenant lisser notre cylinder avec un shade smooth donc on fait un w cheese smooth et on va placer la bouche de notre personnage donc on fait un s pour ce qu'il est on part en edit mode on part en mode de sélection de face avec un contrôle tab Et on va placer notre cylindre un peu en bas. On fait un SZ comme ça. On scale. Et on fait un R de 90 dirais On fait encore scale. On déplace comme ça. Et on fait un SY comme ça. On va scaler et scaler sur l'axe des X, je veux dire, j'ai dit Y, oh, je m'excuse, je vous ai dit X, donc SX, comme ça. Et donc là, on a ça. Et maintenant, on va placer les petits pépins ici au bout. Donc pour faire ça, on va utiliser le même mesh. Donc on en Edit Mode, on fait un Shift D. Comme ça, on place un ici, un peu plus bas, on scale un peu comme ça, et on le place ici. On fait même une petite rotation. Et on fait un G. On va, euh, on va les séparer. On va séparer ce mèche ici avec celui-ci. Donc, pour faire ça, on va sélectionner euh, bah, l'un des deux ou bien celui-ci. On fait un L. On sélectionne d'abord un vertice. On fait un L. On fait un P. Et ensuite, on crée un autre objet à partir de la sélection. Une fois que c'est créé, euh, on va le déplacer. Comme ceci. Et même avant de le déplacer, on va tout d'abord... On va tout d'abord euh, déplacer la face ici. Donc en objet mode, on sélectionne la face, on part en edit mode. On sélectionne tous les vertices en appuyant deux fois sur la touche A et on déplace comme ça. Une fois qu'on le déplace, on va également déplacer les yeux en edit mode. Comme ceci. Et on déplace également la bouche. Et à présent, cette partie ici. Le but, c'était en fait qu'elle puisse être à l'intérieur comme ça. Parce que là, maintenant, c'est plus nice. Donc, on va continuer. Continue. Donc, on fait ça. On fait un Shift-D, on est ici, on fait une rotation. On fait un autre Shift-D, on arrive ici, on fait une rotation, on déplace un tout petit peu vers le haut. On recommence l'opération Shift-D, rotation, et Shift-D encore, et rotation. Et ensuite on repart en objet mode avec tab en objet mode on va ajouter le modifier mirror pour créer le reparti donc là on part dans add modifier modifier mirror ça crée automatiquement euh, la partie de gauche de ma gauche donc là pour certaines personnes, personne il est possible que ça ne fonctionne pas tout simplement parce qu'en fait en travaillant, ils ont dû modifier l'origine euh, du cylindre de base. Donc, si ça ne fonctionne pas, vous allez aller dans à, dans à objet, cette origine et ensuite origin tout que se des Alors, que de faire ça C'est mieux de faire tout simplement contrôle A, et ensuite Apply All Transform. Et là, ça va résoudre automatiquement vos problèmes. Euh, alors ici on va un peu déplacer ceci parce qu'ils sont un peu trop à l'intérieur. Ici je fais un G comme ça. Ok je pense que c'est plutôt pas mal comme ça. Donc il faut euh, pas oublier d'enregistrer vos projets. On ne sait jamais. <rire> donc ici la bouche je pense que je vais un tout petit peu la réduire et là on va un tout petit peu la baisser donc on va utiliser le proportional editing qui se trouve ici et on va euh, jouer avec la molette de la souris comme ça Ce qu'on peut même faire, c'est également améliorer ici. Donc en wireframe, on va faire un box select comme ça. Et une fois que c'est fait, que de refaire la même chose de l'autre côté, on va utiliser la symétrie du mesh en engine mode. Vous allez voir que c'est super chouette comme option. Donc on sélectionne notre bouche on part... En Edit Mode, on sélectionne tout le mesh en appuyant deux fois sur la touche A. On part ici dans Mesh, ensuite Symmetrize. Et ensuite, on va faire une symétrie de X à moins X. Super Vous voyez que là, on a une belle bouche. <rire> oh, ça va, je blague. Donc, euh, là, je pense que c'est plutôt bon, niveau tête de notre perso. Bon, maintenant, on va mettre les jambes très rapidement, parce que c'est pas un tutoriel vraiment complet. Désolé, les gars. Donc, on va faire un Shift A. Et donc, on va importer de nouveau un cylindre. Mais que de travailler deux fois, alors qu'on a déjà notre cylindre ici. Ah bah, c'est ça qu'on va utiliser. Donc, du coup, on va faire un Shift D de cette partie ici. On va déplacer cette partie un peu... En bas et on va supprimer dans un premier temps le modifier mirror mais que de le faire on va pas le faire <rire> on va aller en edit mode et en edit mode on va supprimer les cylindres qui ne nous, nous servent à rien donc on va aller en wireframe avec z et on va supprimer nos différents cylindres inutile donc on fait un bord select en wireframe je précise parce qu'en wireframe on peut voir à travers les faces et donc on fait un x et ensuite un delete vertice une fois que c'est fait il nous reste un vertice qui a sa miroir de l'autre côté donc on va sélectionner tous nos vertices avec a et on va le déplacer comme ça on va faire ça, on fait une rotation, on part sur la vue de profil avec croix, et on déplace comme ça sur l'axe des Y. Donc là, on fait un R, et on regarde la taille des pieds du perso qui vont plutôt correspondre Ok. Une fois qu'on a fait les pieds, on va faire les mains en dupliquant les pieds. Malheureusement, <rire> ces mains proviennent de ces pieds. <rire> Donc là, on fait comme ça. En reframe, on va augmenter la taille des mains. On les sélectionne, on les abaisse un peu comme ça. De même ici, on déplace comme ça. Et là, on va un tout petit peu déplacer sur l'axe des X. Et là, on va faire un CTRL-B pour augmenter des edge loop de maintien. Vous voyez que avec le CTRL-B et le déplacement avec la molette de la souris, c'est beaucoup plus curve au niveau des bras ici. Vous voyez que c'est bien comme ça. Et je pense qu'avec ça, on va pouvoir euh, commencer le positionnement de la caméra. Et on va aller... Dans le shading, notre perso a plutôt une belle gueule, de petit mignon. Donc euh, ici, même au niveau des jambes, on peut ramener un peu ça devant en sélectionnant ici et en déplaçant sur l'axe des y. Donc on fait comme ça, on déplace sur l'axe des y et c'est bon. Donc ici, donc Attendez les gars, donc ici on va faire un S, S Z pour euh, améliorer un peu euh, la position. Voilà, c'est la taille, si c'était Z. Donc une fois qu'on a fait ça, nos -so pinceau est créé, voilà, on va renommer nos objets. Ici je mets visage, ici je mets... Bah, je vais mettre que c'est c'est sa tête Bah désolé pour les accents euh, ici c'est ice ice of Tiger euh, ici c'est la bouche J'aurais pu mettre en anglais Parce que je sais que moi, on écrit bouche en anglais Mais je vais écrire en français euh, ici je vais mettre euh, C'est pas quoi wow, C'est pas le euh, design <rire> Bah, je sais pas. Euh, ici, ce sont les jambes. Mais oh, qu'est-ce que j'écris Les jambes et les bras, je vais les rime ouais, c'est quand. Les bras. Et c'est plutôt bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une collection qui va s'appeler personnage avec tous les objets sur tous les parties de notre personnage et pour faire ça j'ai sélectionne tous mes objets je fais un m et là je renomme ma collection donc du coup je mets ici perso je mets en majuscule personnage et comme ça mon personnage se retrouve dans une collection donc j'ai oublié une personne je déplace tout simplement comme ça. Donc, je répète, euh, pour faire ça, il faut tout simplement faire un box select comme ça. Faire un M et cliquer sur New Collection. Comme ça, vous créez une nouvelle collection. Et dans cette collection, vous allez mettre euh, automatiquement tous les objets qui ont été sélectionnés. C'est bon, les gars Ok, je crois que c'est bon. Donc là, maintenant, on a euh, le light et la caméra. Où sont-ils Où sont-ils Ok les voici. Donc on va les supprimer parce qu'on va les positionner mieux. Donc dans collection ici, euh, on va mettre le light et la caméra. Donc on part sur la vue de face, on fait shift C pour amener le QC au bon endroit et on va faire un shift A. Alors on part sur caméra et on va positionner correctement notre caméra donc on place comme ça vue de face et on va euh, aller dans les paramètres de la caméra ici donc déjà pour un début on va travailler avec une caméra orthographique et euh, au niveau des paramètres de rendu ici on fait une résolution 2000 par 2000 comme ça. En fait, oh, la touche 0, je veux dire, pour aller en vue caméra. Et à l'aide des paramètres de la caméra, ici, on va pouvoir augmenter le zoom. Ici, ils ont mis orthographie scale, mais c'est en quelque sorte le zoom. Donc, je disais qu'on va paramétrer le zoom ici. On va pouvoir déplacer notre caméra sur l'axe des z. Donc là je zoome, je zoome, je zoome, je zoome et je déplace sur l'axe des y. Ok. Donc là on a ceci. Bah maintenant je pense qu'on va passer au shading. Mais avant d'aller dans le shading, on va tout d'abord commencer par ajouter une image HDRI dans le world. Donc pour faire ça, on va aller dans le world ici. On va cliquer sur color et on va aller sur environnement texture. On clique dessus, on clique sur open. Et là, je vais vous mettre en description de la vidéo une image HDRI. Que vous pourrez vous aussi ajouter dans vos word. donc du coup moi je vais double cliquer ici et c'est bon donc actuellement si on part dans le preview ici on va voir parfaitement notre image HDRI mais le problème actuellement c'est que le décor qui est là ne nous arrange pas super bien. On veut l'éclairage, mais pas le décor. Donc, on va chercher à mettre un décor transparent. Pour faire ça, on va aller dans les paramètres du moteur de rendu. On va aller tout en bas, au niveau de film Et on va cliquer sur transparent. Du coup, là, ça nous supprime l'image qui était derrière. L'image de forêt. Et maintenant... Avant de terminer ici, on va aller toujours dans les paramètres du moteur de rendu. On va travailler avec le moteur, de, le moteur de rendu Cycle. Donc, on va modifier EV par Cycle. Et pour que Cycle soit beaucoup plus rapide, si vous avez une carte graphique, vous allez modifier ici CPU par GPU. Ok. Cool, c'est nice. Maintenant, on peut passer au shading. On clique dessus. Et de base, lorsque vous arrivez ici, euh, vous allez voir deux nodes le principal BZF qui est le node de base et la sortie, le output avec la surface ici. Donc, on va. Euh, travailler avec le principal biaisifs donc déjà notre caméra on va la cacher parce qu'elle nous gêne donc du coup vous venez ici vous cliquez là ok donc on va commencer avec euh, le visage de notre personnage et donc sur le visage on va créer quelque chose de dégradé du dégradé rouge qui va commencer du bas vers le haut du rouge plus foncé à un rouge plus clair donc, pour faire ça, on aura besoin de pas mal de nodes. Donc, le node texture coordinate. Le node. Le vecteur, je veux dire mapping. Deux convecteurs. Le convecteur séparé x, y et z. Et le convecteur color ramp. Donc, on y est là. Color conveyor et ensuite Color Ramp. On va connecter, générer ici avec Vector, Vector avec Vector. On veut un dégradé sur l'axe Z. du coup ici on sélectionne Z, on connecte ça ici. Et enfin la sortie Color avec la Base Color du principal BSF. Déjà, on a un début de dégradé. Donc, on ne veut pas créer de dégradé sur nos euh, skins. En fait, on veut le faire, mais pas avec la même couleur. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de sélectionner tous ces nodes avec un box comme ça. Ou alors, en appuyant deux fois sur la touche A. Ensuite, de faire un CTRL-C. Comme ça là, on sauvera de cette ce setup et on supprime ce matériel de notre skin ici. Donc, on repart sur le visage et on va maintenant mixer cela avec deux couleurs. Donc, on part dans add color mix RGB. On place ça ici. La couleur précédente est générée par c'est node sera utilisé comme facteur Alors du coup ici je prends ça Voilà je mets ça ici Le mix RGB a pas mal changé sur la version 3.4 de Blender J'ai place ça là Ok alors ici je vais y aller Alors c'est la couleur du bas qui est beaucoup plus foncée Et ici je mets mon rouge qui sera beaucoup plus clair. Ok, super, super, super. Donc, on va également euh, diminuer un peu la roughness ici et on va travailler avec cycle. Non, on clique là. Ok, on a ceci. Je pense que c'est plutôt pas mal pour un début et euh, Je pense également Que le haut ici On va regarder Une couleur un peu plus chouette Ok C'est pas mal Et on va continuer Donc on sélectionne La peau ici On crée alors, on va créer un autre matériel, mais avant, on va renommer celui-ci en visage. Alors, on va juste mettre red, gras, gen. Comme ça, dégradé de rouge. On va ici, nouveau matériel, on le renomme en green, gras, gen. On va faire un CTRL V. Alors, ça ne fonctionne pas. Je recommence, ctrl V, ça n'a pas fonctionné Donc du coup je reviens ici Et je vais faire un box select Comme ça, J'ai fait un ctrl C Je viens ici, je fais un ctrl V Comme ça, ça colle J'utilise un mix RGB comme tout à l'heure Je parle de add Color, mix RGB Mix color je veux dire Et je connecte le farteur ici Avec ceci Avec ceci je vais ici, je mets une couleur verte foncée et en bas, je mets une couleur verte mais claire. Juste que je vais regarder au niveau des modes de fusion s'il y a une qui me plaît bien. Je, alors, tac -ta -ta tac ici je mets le overlay. Ok, donc là maintenant on passe à la couleur noire, ici, couleur noire, de même au niveau des yeux, mais pour les yeux ça va être du noir lisse, donc je crée un ici, je mets black 2, je mets toujours du noir, sauf que je vais diminuer la rouvenesse ici. Ok, donc là, c'est monsieur. Je mets le noir normal de même au niveau de la bouche. Euh, sauf que, au niveau de la bouche, je vais coller sa bouche à son visage. Donc, je repars en edit mode. Je fais un GY Y, ça, et c'est donc pour la bouche là. Black to go, j'ai fait un Shift Z et euh, je regarde ici, tout est ok et tout mal l'air d'air ok donc là je vais également faire un Shift Y, j'ai fait un Shift Z. Comme ceci, on va connecter ça ici. Non, euh, je pense que là c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est parce qu'il faut essayer un peu compliqué niveau. niveau couleur je vois que le la couleur orange c'est plutôt c'est plutôt pas mal mais normalement ça doit être la la couleur ça doit être la couleur rouge donc je vais m'efforcer de mettre une couleur rouge qui passe bien mais bon c'est le tutoriel je vais laisser la couleur orange c'est c'est plus nice euh, Ici En même temps j'ai envie De mettre quelque chose Un peu plus sombre euh, Je vais la couleur rouge On va laisser la couleur rouge les gars ça va c'est moi qui dérange On va laisser la couleur rouge Donc maintenant on va repartir Dans la vieille porte et on va ajouter les lumières. Alors, je vais renommer ma collection ici en caméra. Caméra et lumière. Une fois que c'est fait, je pars sur ma vue de face. J'importe ma lumière avec un Shift A dans les lights. Je prends un aria Je pars sur ma vue de profil. Je déplace ma lumière. Et je fais une rotation comme ça. Je fais comme ça. Et je fais un S pour est faire un R et j'ai fait un G. Je pars sur ma vue de face. Je pars dans les paramètres de la lumière. Et ici, je mets à 1000. Et c'est beaucoup. Donc, une fois que ça fait ça, on va aller dans les paramètres de moteur de rendu. Au niveau de chemin de lumière. Au niveau de direct light, on va mettre ici à 5. Et nos lumière, on va la scaler. Alors, on va faire comme ça. Vue de profil, on fait un G, vue de face. Ça, on fait un SX. On déplace comme ça. Euh, je vais ici, de mettre ici à 500, c'est plutôt bon. Je pars sur ma vue de profil et fais un Shift-D. Je fais ça pour la vue de face. Du Scale, je diminue l'intensité de la lumière ici, je mets à 100. Je fais faire un G. Je modifie euh, le type de lumière ici par point. Je déplace comme ça. La couleur, je la modifie également. Je pense que du violet, ça peut être plutôt pas mal. Ou du rouge. Alors, enfin, c'est ça. Cette couleur est plutôt pas mal. Je scale comme ceci. C'est plutôt pas mal. Et je vais faire un shift A pour mettre un plane comme fond. Donc, je fais un R X de 90 degrés et je déplace comme ça. en fait caméra avec la touche 0 je scale mon plane je le place derrière comme ceci et je modifie sa couleur alors j'ai envie de mettre la couleur verte si. Hum. je doute un peu donc je vais préférer euh, ma, ma propre couleur j'hésite avec le rouge oh. comme ça pour que ça ne vienne pas déranger ici et je pense que c'est tout pour cette vidéo alors on va passer au rendu du coup pour faire ça on va faire on va aller dans les paramètres du moteur de rendu tout en haut ici, au niveau du render, vous allez mettre la valeur 128, pour que ça ne peut y aller pas trop de temps. Donc là, je vais faire. un. Je suis